Bonsoir, euh, bon, merci à vous de venir assister à cette discussion. Donc euh, quatre intervenants euh, ce soir autour de la table. Euh à ma droite directement Fanny Mion Mouton que vous avez déjà vu dans le, dans le film euh, qui est responsable adjointe euh, du pôle flux et données à la Bulac et responsable de l'équipe euh, signalement exposition des données je donne tous les tous les intitulés euh, à sa droite Pauline Rivière qui est chef de projet de numérisation à la bibliothèque Sainte Geneviève euh, à la droite de Pauline olessa Dubois qui est responsable service numérique numérisation pardon et archivage numérique à euh, la bibliothèque de Sciences Po donc là on a euh, les gens qui sont justement en train de travailler ensemble à cette, à cette plateforme dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis à l'extrême droite, Olivier Rouchon, qui est responsable du département archivage et diffusion du CINES. Alors, euh, Peut-être avant d'aborder la question strictement de la. Qui est la le, le, le bel intitulé de cette discussion autour de la, de la question de savoir si on est en route pour l'éternité ou pas, euh, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur les questions très très concrètes de, de numérisation. Euh, on a très bien compris. Euh, pourquoi il était important de, de numériser Bon, euh, mais juste j avais, j avais, sur le comment, j'avais plein de petites questions euh, très très bêtes. Euh, mais euh, par exemple, une question toute tout bête que je me suis posée est-ce que euh, certains euh, manuscrits sont euh, impossibles de par leur état euh, à numériser Est-ce qu'il y a des, des choses qui échappent à la possibilité de numériser ah bah, non, alors euh, OK. Alors, qu'est-ce qu sont Qu'est-ce qui définit ou c'est quoi les critères de quelque chose qui n'est pas possible de, de, de numériser Allez-y, allez-y. Ouais, oui. Voilà, ça marche. Ouais. Euh, je vais répondre pour le côté Bulac. Je serai mes collègues euh, mmh. commenter après pour leur bibliothèque. Euh, chez nous, on a donc un département de la conservation qui euh, juge de l'état de chaque euh, manuscrit avant qu'il passe sur la chaîne de numérisation. Euh, de manière générale, on essaie quand même, même si le document est en mauvais état, de le numériser, en sachant que ça permettra de ne plus jamais le communiquer éventuellement, si jamais il est en trop mauvais état. Donc on privilégie quand même le passage sur la chaîne de numérisation. Cela dit, dans certains cas, notamment quand les cahiers sont très très serrés et qu'on risque de briser la reliure, par exemple, on peut ne pas faire passer sur le scanner un, un ouvrage. C'est rare, mais ça arrive. Donc... Euh au niveau de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est à peu près pareil qu'au niveau de la Bulac. C'est notamment en raison de l'état des documents qu'on ne va pas prendre de risque, notamment pour ne pas casser des relures. Par exemple, on a des manuscrits médiévaux qui sont quand même patrimoine national, on peut dire ça comme ça, des documents à 500 000 euros pièce. Donc sur cela, si on voit qu'il y a le moindre risque de casser la relure, on va vraiment mettre de côté l'ouvrage et privilégier l'intégrité du document physique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme existence en ouvrage comme ça, hormis sa, son existence physique Du coup, il a, et il, a, il est impossible à consulter Il, est il a euh... été recopié de manière... Est-ce qu'il a été, je ne sais pas, euh, transcrit en mode texte euh, sans, les, enfin, sans, les, les, les, sans tout le, le, le, le paratexte visuel Alors du coup, ce document, euh, malheureusement, il va rester euh, inaccessible ou accessible qu'à un certain nombre de personnes qui va en demander euh, l'autorisation et... Euh pour des motifs de recherche, mais sinon, effectivement, il n'arrivera jamais euh, sur des bibliothèques numériques et euh, aux mains de tout le monde. Donc, quelque... il y a quelque chose qui échappe, quand même, à tout ça mmh. ouais, C'est mmh. rassurant. <rire> Ou pas, je ne sais pas. Le Dubois, vous avez quelque <rire> chose à ajouter C'est bon, ça marche, si vous parlez oui, près. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, à Sciences Po, la, la logique, la logique, elle est un tout petit peu différente, mmh. parce que nous n'avons pas des manuscrits. En revanche, on numérise des documents qui peuvent être confidentiels, euh, et dans ce cas-là, par, par exemple, des, des dossiers des présidents de la République ah ouais. et soit des, des comptes rendus de, certains, de certaines réunions, de certaines instances. Et dans ce cas-là, la numérisation se fait qu'en interne. Voilà, donc les documents ne peuvent pas sortir de nos murs. La problématique elle est un peu différente. Et pour la reliure, à une époque on avait le droit de massicoter les documents, on ne peut plus le faire, et si la relure elle est extrêmement serrée, le contenu il est euh, tronqué, et l'information ne va pas être euh, complète, et le document ne peut pas être numérisé. Voilà. J'avais une autre question un peu, un, un, un peu bête, euh, sur la question des prestataires. Euh, parce que alors, vous avez bien expliqué les contrats qui étaient passés, etc. J'avais aucune idée de degré de précision du contrat, mais on comprend bien pourquoi. Euh, euh, qui sont ces prestataires Est-ce qu'il y, y, y a plusieurs entreprises qui existent, j'imagine euh, Qu'est-ce qu'elles offrent Si vous intervenez, si vous voulez, hein, je sais que c'est pas, pas du tout par, euh, comment dire, espèce de syndrome post mi-too que je donne pas la parole... Euh, à Olivier, c'est parce qu'il intervient plutôt sur la partie pérennisation, mais vous attendez... Donc, la, la, voilà, donc euh, sur la question des prestataires, euh, qui sont-ils C'est quoi les profils de ces entreprises qui, qui font ce type de travail-là alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs entreprises qui font ce, ce type de, de travail. Euh, en général, quand on publie, nous, un cahier des charges, on a à peu près 4-5 entreprises qui répondent, dont deux ou 3 qui sont vraiment spécialisées sur du document patrimonial. C'est les mêmes entreprises qui interviennent dans à peu près euh, toutes les bibliothèques, finalement, aujourd'hui. Ils sont français euh, oui, mais pas que. Ça nous est arrivé, nous, à la Bulac, d'envoyer, par exemple, des documents en, en Bavière pour qu'ils soient numérisés en Allemagne. Euh, ce n'est pas le plus simple parce que, dans le cas notamment des manuscrits, il faut signer des autorisations de sortie de manuscrits du territoire auprès du ministère. Mais euh, c'est possible. possible. On et prend donc... plus de risques sur le trajet aussi, donc euh, ce n'est pas forcément l'option qu'on privilégie. Et en gros, c'est Allemagne et France, les deux acteurs en Europe en fait, une grosse partie de la numérisation, euh, fin, pour nous, est faite euh, dans oui. nos locaux, donc en France. Mais par contre, euh, il peut y avoir des traitements post-numérisation qui sont faits à l'étranger, notamment tout ce qui est haussérisation, euh, c'est-à-dire la reconnaissance des caractères, qui est souvent euh, délocalisée dans d'autres pays. Voilà. Donc par exemple, on peut citer Madagascar ouais. ou l'Inde. Euh, non, ces attendez, traitements. parce qu'ils sont moins chers. Oui <rire> un peu comme pour, euh, oui, pour oui, le vêtements. facteur financier il rentre en, en, en compte tout à fait, il a une saisie souvent la saisie ça coûte de l'argent ça coûte beaucoup euh, le contrôle qualité euh, post numérisation il se fait en France mais il y a beaucoup de sous-traitance dans ce, dans ce milieu et autre chose Après, que j'aimerais ajouter c'est que quand on lance des projets de numérisation on a des réponses de, de beaucoup de prestataires il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a des, des entreprises qui savent faire du scan, mmh. mais qui ne savent pas faire de la numérisation des documents patrimoniaux. Ah, Et ce n'est pas à la dire, même chose. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir des entreprises qui sont extrêmement euh, compétentes pour euh, lancer des, des, des copies en masse, des fiches de paie, des factures. Okay, ouais. euh, mais qui seront pas numérisés un manuscrit ou alors un atlas C'est vraiment hein, des, des documents qui ne mmh. sont qui, déjà qui n'ont pas la même valeur et puis la technique elle-même est différente sur la question du traitement, euh, je reviens sur cette question-là, du traitement euh, délocalisé, c'est aussi quelque chose qu'on peut refuser hein, dans les cahiers des charges. Euh, nous, je sais que c'est quelque chose qu'on demandait dans nos marchés de ne pas faire euh, ah, je, de traitement je, à l'étranger. J'aimerais bien comprendre juste à, à quel niveau interviennent, éventuellement, dans certains cas, euh, des, des, justement du traitement délocalisé. Ça, à, à, à quel moment Parce que si vous dites que le contrôle qualité, a posteriori, il est fait en France, mais ça on y reviendra, mais euh, c'est à quel moment de la... De, je, je sais pas quand sur de la saisie de table des matières, par exemple, ah, okay. euh, ou sur euh, de la correction d'OCR. Si euh, un logiciel qui passe de reconnaissance des caractères, y a une, il peut y avoir une correction ponctuelle par le prestataire et dans ce cas-là, ça, ça peut être sous-traité dans certains cas. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez l'interdire donc Vous pouvez faire en sorte que ce soit pas... On peut demander dans un marché à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance. Et, et comment vous pouvez être certain que, que les... Non, non, pas qu'ils ne fassent pas, hein, c'est <rire> ça, ça, mais, mais que, que, que, que, par exemple, les, les, les, les prestataires ne gardent pas des, des copies de ce qu'ils scannent Normalement, c'est prévu, c'est contractuel, ouais. que ce soit pour l'utilisation pour du document numérique... Ou alors pour l'hébergement, pour euh, on ne va pas aller jusque-là, mais pour la sauvegarde qu'il peut faire, euh, il a une durée. Euh, après, euh, la réutilisation, vous savez, aujourd'hui, on diffuse, on numérise pas pour garder euh, sur nos disques durs, on diffuse. Donc, euh, si l'intérêt, c'est vraiment de, de réutiliser ces contenus, euh, je ne vois pas pourquoi elle le ferait autrement que d'aller sur les bibliothèques numériques comme celle de la BULAC, mmh. la nôtre, celle de la bibliothèque saint geneviève pour utiliser tous ces contenus mis en ligne. Nous à saint geneviève on diffuse sur la marque du domaine public, donc la réutilisation des données n'est pas forcément problématique en fait, pour qui que ce soit. Donc à partir du moment où c'est libre, c'est enfin, si un prestataire... Il va sur Internet Archive, il télécharge nos données, mmh. il les réutilise. Hein, donc, euh... Les, les, euh, les gens à distance peuvent consulter évidemment euh, ce qui est scanné, euh, ce que vous avez mis en ligne. Est-ce qu'ils peuvent le télécharger oui. oui. Ok. Mmh. Euh, alors euh, ma, ma, venons en au, au, au truc très très concret. Euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui c'est qu -ce quoi ce qui est plus, le plus compliqué dans tout ça euh... Le contrôle qualité. Ouais, ça, ça a l'air d'être... Je, je vous ai appelé au téléphone hier, vous m'avez dit, il faut parler du contrôle qualité, il faut parler du contrôle Écoutez, qualité. Écoutez, okay, euh, je alors, pense que j'ai une étiquette contrôle qualité. c'est quoi que... le contrôle alors, On voit ce que ça veut dire, le contrôle qualité, mais ça consiste en quoi exactement Et pourquoi c'est le, le plus difficile Parce qu'il y a la notion d'objectivité qui rentre en jeu. Parce que très souvent, une image, Mais l'exercice, il est très simple, vous pouvez le faire entre vous. Euh, vous regardez une image, une copie, vous lisez un document en ligne, euh, vous regardez une photo, vous allez voir cette photo euh, avec un ton bleu et votre voisin de droite ou de gauche va, le voir, euh, va, euh, va la voir euh, un peu plus verte. Il y a déjà une notion de, de colorimétrie. De... L'œil ne voit pas la même chose. Le prestataire ne va pas voir la même chose. Le contrôleur lui-même ne va pas voir la même chose. Donc, il a tout un, il a beaucoup d'outils pour vérifier la qualité de l'image, de la capture. Souvent, on travaille en binôme parce que déjà, entre nous, nous pouvons ne pas vraiment être d'accord. Et aujourd'hui, toute capture a un prix. Euh, D'où bon. l'importance du contrôle qualité, j'y tiens. Oui, ok. C est, c est quoi le, on va y revenir, mais c'est quoi le prix par page à peu près euh, Alors, euh, pour donner une moyenne, c'est plutôt 0,70, euh, la moins chère, euh, je parle pour nous. Et ça peut aller jusqu'à 2 euros selon la, le format de la page. Ah, ouais. La difficulté de la capture, ça peut être cher. En fait, un prestataire va proposer des prix différents en fonction de la facilité qu'il a à faire passer le document sur son scanner. Donc, s'il peut l'ouvrir à plat complètement ouais. et puis euh, le scanner un peu euh, au fil de l'eau, ce sera beaucoup moins cher. Ça peut aller même, dans ce cas-là, jusqu'à 40 centimes la page. Euh, si c'est un document à ouverture restreinte, donc là, il faut qu'il le maintienne, qu'il rouvre chaque page correctement euh, pour ne pas casser la reliure. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus cher. J'ajouterais juste que euh, le contrôle qualité, euh, l'assurance qualité est très importante à la fois dans le fond comme dans la forme. Au niveau du fond, c'est important parce que c'est ce qui va permettre l'exploitation du document par des chercheurs. Euh, dans euh, la forme, c'est important parce que c'est ce qui va permettre euh, au, à la partie technique informatique de... Pérenniser ce document dans le temps. Aujourd'hui, si on n'est pas sûr de la qualité du document, on ne va pas pouvoir, tout euh, à l'heure Fanny parlait mmh. de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de limitation de durée en fait à la pérennisation de, euh, de documents numériques. Donc ça peut être 100 ans, 200 ans. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un moment où on va devoir convertir ces documents vers de nouveaux formats qui présentent des de gages de pérennité pour les euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sauf que s'ils ne sont pas de bonne qualité, on va perdre de mmh. l'information et vu les sommes qui ont été engagées au départ, c'est quand même euh, assez euh, difficile à admettre. Vous avez habilement essayé de voler la question du contrôle qualité pour l'amener sur votre sujet, <rire> qui est la question de la pérennité, mais euh, on n'est pas premier du premier tout dupe de votre de stratégie. Et, euh, <rire> non mais je, je reviens à la question du contrôle qualité. Ça euh, m'intéresse, oui. Euh, non, mais... <rire> C'est quoi les variations possibles je veux dire, enfin, Vous dites qu'il euh, y a deux personnes qui ne voient pas exactement la même chose. Alors, si c'est un tout petit peu plus vert, mais... un peu plus crème, Alors, un peu, euh, plus, ma... un peu oui, plus gris, c'est hyper important tout À fait. part pour la question de la C'était vraiment un exemple et, et si vous me lancez sur ce sujet, on peut rester toute la nuit, j'ai rien prévu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le profil colorimétrique, mmh. il y a le taux de compression qui a une importance, la résolution a une importance pour que vous puissiez après zoomer, dézoomer, etc. Il y a aussi les formats, et là, je vais laisser tout à l'heure mmh. Olivier s'exprimer parce qu'il y a quand même aussi des normes. Euh, il y a aussi une question de qualité de métadonnées, mmh. parce qu'un document numérique, il faut bien qu'on le retrouve. Euh, la cote aujourd'hui du document physique, elle est importante. Euh, L'identifiant d'un document euh, numérisé a son importance pour qu'on puisse le retrouver. Il y a aussi un contrôle qualité sur les métadonnées, sur les identifiants et sur l'image elle-même. Vous retrouvez énormément d'erreurs. elles sont où les erreurs quoi Par exemple, vous pouvez avoir euh, euh, une information qui est tronquée. Donc, elle n'a plus d'importance, mmh. cette information. Vous pouvez avoir un document avec des cartes à l'intérieur qui n'ont pas été dépliées lors de la numérisation. Vous pouvez avoir des affiches où il manque une oreille à un candidat. Vous pouvez avoir une mouche écrasée lors de la capture. Ça peut paraître caricatural, mais c'est vrai. Et tout ça, ce sont des documents qu'on va mettre en ligne. Ce sont des documents qu'on va envoyer au CNES, aujourd'hui on le fait aussi. Et ce sont nos, euh, nos enfants, nos petits-enfants, qui, un jour, euh, euh, vont récupérer euh, toutes ces données qui ne seront peut-être pas très, très, très... Euh, d'une très bonne qualité. Est-ce qu'il euh, est qu y a des types de documents qui sont plus susceptibles de produire des erreurs, par exemple, parce que des écritures sont plus compliquées les, les unes que les autres, ou que les langues euh, je ne sais pas, sont plus, moins stables, enfin j'ai... Voilà, est-ce que c'est -ce est égal ou est-ce que certains types de documents produisent plus de, de difficultés et donc d'erreurs Alors euh, je pense que ça dépend aussi, pour les manuscrits ouais. médiévaux, il doit y avoir des, des choses similaires, mais euh, à la Bulac en tout cas, nous c'est effectivement le, principalement l'écriture qui peut poser problème. Euh, ça pose problème à quel stade Le problème c'est qu'on est face à un document qui ne se lit pas dans le même sens que que le prestataire euh, a l'habitude de voir donc c'est à dire qu'on l'ouvre de droite à gauche puisque mmh. c'est des langues des écritures potentiellement sinistroverses euh, c'est une écriture que le prestataire ne connaît pas donc s'il a par exemple une pochette avec plusieurs feuillets qui ne sont pas reliés qui tombent euh, qui se mélangent le prestataire n'a pas la possibilité de savoir en fait dans quel sens il doit mettre la feuille, par exemple. Euh, c'est aussi des écritures que la personne qui contrôle le document ensuite ne connaît pas forcément. Donc euh, pour cette raison, si le document n'est pas folioté, paginé, euh, c'est impossible au moment du contrôle qualité d'être sûr qu'on est face à euh, un équivalent du document euh, papier. Et on fait quoi dans ces cas-là Alors nous, on a fait le choix, du coup, quand on s'est rendu compte des difficultés que ça posait, de faire un contrôle systématiquement livre en main. C'est-à-dire qu'on attend de récupérer la version euh, papier de l'ouvrage pour euh, contrôler la version numérique. C'est plus long, mais euh, on a moins de mauvaises surprises de type euh, « le document n'a pas été numérisé en bon sens » ou euh, « le document est à l'envers euh, » ou ce genre de choses. Et pour les documents médiévaux donc nous, on a des difficultés en fait sur les manuscrits médiévaux, donc notamment parce que les prestataires ne peuvent pas poser de vitres dessus du fait qu'il y a des enluminures. Pas... L'enluminure, elle, elle peut être abîmée par une vitre posée dessus bah En fait, euh, l'enluminure, il y a une petite zone de plâtre, je ne suis pas conservateur des bibliothèques, mais mmh. ce que m'ont expliqué mes collègues, donc, et sur laquelle il repose de la dorure, en fait, et le fait de poser une vitre dessus pourrait euh, altérer... Euh, les oui. documents, donc du coup, le fait de numériser des manuscrits euh, médi médiévaux avec des enluminures est très compliqué, parce qu'on demande quand même un rendu où on ne veut pas voir la page gondolée. Les manuscrits sont quand même un petit peu gondolés par le parchemin. Donc c'est très difficile d'avoir un rendu dessus. Et l'autre difficulté que l'on a aussi à Sainte-Geneviève sur un type de document qui est particulier, c'est les objets, ce qu'on a un pendant muséal en fait, à Sainte-Geneviève et là, on va avoir d'autres difficultés. C'est à dire que sur nos objets, on va avoir des zones. Par exemple, on a, on a une corvette dans notre hall donc qui est un bateau et les voiles sont mobiles en fait, donc c'est très difficile de numériser des objets qui ont de la mobilité et du mouvement en fait. D'accord. Euh, pas de problème particulier sur les dossiers personnels des présidents de la République Alors, euh, si, si, ah. si. Euh, le contrôle pas contrôle qualité. Les dossiers, <rire> euh, les dossiers euh, à part la confidentialité et les erreurs du prestataire, rien vraiment à signaler ce soir. Mais euh, nous avons des difficultés euh, euh, sur le contrôle qualité, sur des objets, puisque nous avons aussi des objets. Pas des bateaux malheureusement nous avons des des objets euh, qui font partie du, du matériel de campagne euh, des t-shirts des claquettes euh, des ballons euh, des tasses bref euh, et là effectivement on peut aussi avoir des difficultés euh... ça vous numérisez des ballons ça est... alors on numérise euh, oui mais pas seulement des ballons vous avez euh, vous avez dû connaître les, le, le, le matériel électoral. Il est quand même très, il est très divers. Mmh. On, on a connu, j'imagine, et c'est difficile parce que vous avez de l'écriture. Là, j'ai en tête les claquettes pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Mmh. Et vous avez des écritures un tout petit peu partout. C'est vraiment pas évident pour la capture de l'image. Ils n'ont pas pensé à ça en les faisant Absolument ouais. pas. Et je pense que les, les communicants auraient dû venir <rire> nous rencontrer avant pour qu'on leur parle de la le difficulté pour le contrôle qualité <rire> par la suite. Tout à fait. Euh, autre question un peu bête, mais euh, donc, vous, vous ne produisez que des, des, des photos, on est d'accord pas enfin, qu'à des photos. Je veux dire, ce qui est consultable en ligne, ce c'est pas encore ou ce sera jamais, je sais pas, une une, dit, une reproduction textuelle euh, autre que la que la que la simple photo. C'est pas un fichier texte quoi. Pour un facsimilé. Un facsimilé. Fac il euh, y a des mots effectivement pour ça. Non, on produit pas euh, de facsimilé, mais en revanche, un lecteur pourrait le faire. En téléchargeant lui-même le PDF de, du document, il pourrait euh, imprimer lui son facsimilé. Ça c'est possible. Mais avec quel type de logiciel on peut tirer d'un manuscrit à un Non non, je, je veux dire, je veux dire par là c'est que c'est que euh, euh, non mais c'est oui, non parce qu'un facsimilé c'est encore une photo. Oui, ou sur un, ça peut être sur un papier qui est plus proche de, oui, de du papier initial, mais dans tous les cas c'est une reproduction effectivement. Ouais. Non, je pensais une, une, une transcription euh, en fichier texte. Ah, mais... ah si, oui, du coup, par l'océrisation Voilà. Donc là, euh, oui, alors ça, c'est une question qui est assez euh, importante aujourd'hui, qui est déjà très aboutie pour euh, tout ce qui concerne les manuscrits, les imprimés, justement, euh, occidentaux, principalement. Mmh. Euh, dès que c'est des langues et notamment des écritures non latines, ça pose un petit peu plus de problèmes. Et quand c'est des manuscrits, là, c'est carrément très compliqué. C'est des logiciels spécifiques qui euh, reconnaissent les caractères et qui permettent de produire un fichier, justement, interrogeable ensuite, ouais. en, en plein texte, comme euh, les fichiers nativement numériques actuels. Donc, euh, pour tous les imprimés, c'est ce qui est fait actuellement. Je sais que mes collègues de Sciences Po et de Sainte-Geneviève le font. Oui, ça, vous le faites, parce voilà. que ouais, pour vous, c'est beaucoup plus compliqué Nous, c'est beaucoup plus compliqué, et euh, on se posera sans doute la question, quand on commencera à numériser vraiment, euh, on a un très beau fond d'imprimés euh, anciens. Notamment arabe. Dans ce cas-là, ça vaudra le coup de, de commencer à travailler sur ces questions-là. Sur les manuscrits, c'est vraiment des techniques qui sont encore très, très approximatives. Euh, cela dit, il y a des projets de recherche qui se posent la question et avec lesquels on collaborera pour, pour, pour faire des tests et commencer à travailler là-dessus. On, on, on a oui. cette collaboration, nous, de génération, d'ossérisation de documents. Avec... Excusez-moi, c'est quoi le nom Vous dites. OCR, ouais, c'est OCR. Ah oui, la reconnaissance de caractère okay, d accord, d accord. automatique. Et en fait, euh, on a ajouté ce, ce, cette possibilité de service dans notre chaîne d'archivage au moment du dépôt et on a une collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle où on, on génère du plein texte à partir de planches d'Herbier numérisées. Donc en gros, ils nous versent leurs planches d'Herbier et nous, on va euh, faire de l'OCR sur les cartouches, sur les choses comme ça, pour pouvoir faire après de l'indexation en plein texte et permettre aux chercheurs de retrouver les planches d'herbier en donnant des mots-clés qui se retrouvent dans les cartouches des, des, des planches. Donc vous... Il faut savoir que c'est extrêmement euh, consommateur de ressources informatiques bah oui, et que donc on, on, on le propose parce qu'on peut faire tourner ça sur les supercalculateurs du CINES. Ah oui. Bon, là, on va pas ouvrir la, la, la discussion supercalculateur qu'on a eu avant. Euh, Peut-être euh, si vous si voulez rester jusqu'à 23 heures, euh, on parlera de contrôle qualité, de supercalculateurs. Euh, euh, oui, je voulais aussi euh, ajouter euh, sur cette question de l'OCR. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour certains projets, euh, des projets de recherche, euh, la numérisation, elle est faite que pour l'OCR. C'est-à-dire que nous avons des centres de recherche à Sciences Po mmh. qui, qui nous passent commande pour la numérisation de certains ouvrages. L'image en soi ne les intéresse absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est la donnée, ah oui. le texte qu'ils pourraient exploiter comme euh, ils le souhaitent, des tableaux, parce des que, statistiques, etc. Parce que ça produit un nombre infiniment supérieur de données qu'une euh, un, oui. photo. Oui, et puis il faut savoir, à l'époque, il y avait des... J'imagine, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, il y avait des, des stagiaires qui, qui étaient là pour saisir des données. Aujourd'hui, on numérise, on osérise, on fournit le texte à nos chercheurs, ils sont heureux. Mmh. Ouais, oui, allez. Donc, nous, à saint Geneviève, c'est un peu différent. On, on a commencé à se lancer avec des équipes de recherche dans de la transcription en fait, de manuscrits, Donc, pour faire des éditions électroniques de nos manuscrits qui sont considérés comme les plus importants. Et donc l'idée, c'est de transcrire les manuscrits et après de les encoder, c'est-à-dire de rajouter euh, du contenu, du sens, en fait, pour expliquer euh, les manuscrits. Par exemple, sur le manuscrit de construction de la Bibliothèque sainte geneviève donc on est en train d'encoder en TEI, pour citer le langage, on explique, par exemple, tel jour... Euh, ben, les bibliothécaires n'étaient pas contents. Ils se sont plaints au ministre. Qui était le ministre de l'époque ben, On a une note qui nous explique que le ministre de l'époque était telle personne, il avait telles attributions, etc. Donc aujourd'hui, le fait de numériser, de transcrire les documents permet de raconter une histoire, de raconter un texte et de le rendre accessible à des personnes qui comme moi, sont un peu néophytes sur la construction de la BSG. Mais c'est un temps et un travail euh, gigantesque. C'est un travail de plusieurs années hein, que mènent euh, de mes collègues conservateurs de la réserve avec euh, des chercheurs. Ouais. Donc là, normalement, c'est un projet qui devrait aboutir l'année prochaine, mais qui est un projet qui dure depuis euh, 4-5 ans. Ouais. Mais l'édition électronique de texte, c'est souvent euh, un projet vraiment de recherche auquel sont associées des bibliothèques, effectivement, mais à l'origine, c'est vraiment euh, des projets de recherche. Est-ce que, euh, est que tout ce dont on parle là, c'est la, la pointe du truc Ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, aux états unis euh, en Allemagne, en Angleterre, des gens qui sont déjà... Euh, bah pas pour, non mais ce n'est pas pour euh, que vous fassiez votre autocritique. Mais est-ce qu'on est qu parle là de trucs qui sont vraiment à la pointe Ou est-ce que vous êtes en train de rattraper un, un retard Ou est-ce que... La question est posée un peu abruptement, mais vous voyez ce que je veux dire nous, côté Bulac, euh, je ne qualifierais pas ça d'une numérisation à la pointe. On euh, suit, disons, ce qui se fait. D'accord. Euh, C'est quoi les modèles Ce qui est plus, le plus à la pointe, je pense, sur les manuscrits, ça va être justement de, des tentatives d'ossérisation qui, pour l'instant, à ma connaissance, n'ont pas donné grand-chose. Mais euh, vraiment, le développement intéressant sur de la numérisation de manuscrits, ce serait de produire un logiciel mmh. capable de reconnaître des caractères tracés à la main. Donc, pas du tout euh, formaté ça, ce ce qui paraît, qu paraît complètement fou. Je pense que ça finira par arriver, mais pour l'instant, ce n'est effectivement pas encore, euh, pas encore abouti du tout. Donc, non, je ne pense pas qu'à saint jean non plus, on soit à la pointe. Donc, Je pense qu'on suit un peu euh, comme la bulac ce qui se fait. Après, euh, c'est vrai que, comme disait Fanny, c'est vrai que tout ce qui est paléographie numérique, c'est-à-dire pouvoir euh, reconnaître les caractères, c'est en train de se développer. Et ça serait vraiment euh, absolument extraordinaire de pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, euh, en termes euh, enfin, en terme d'innovation, euh, en France déjà on essaie de, de reconnaître nos notes musicales, ce qui n'est déjà pas évident sur nos partitions, donc de faire ce qu'on appelle de l'homérisation. On oui. essaie de reconnaître nos notes musicales sur le. Bah, en fait, on numérise des partitions. Donc, on a un projet de recherche là où, en fait, on a des partitions musicales. Et l'idée, c'est, euh, bah, comme on reconnaît les caractères, c'est d'essayer de reconnaître des notes de musique sur des portées pour pouvoir les jouer de ça manière paraît, Ça ne paraît pas super compliqué si. Ah, c'est très complexe. Ah bon, pourquoi <rire> Parce que, tout simplement, euh, selon les époques, on ne note pas les notes de la même manière. Hein, donc, euh, sur des partitions récentes du 19e siècle, c'est très simple. Sur des partitions où les notes sont notées avec des petites. Euh, Enfin, de manière carrées sur, euh, enfin, sur des portées qui ne sont pas euh, tracées à la main, etc. Ça peut vite devenir un objet complexe, en fait. Et du coup, euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui n'existe pas, donc, euh, en tout cas euh, en France. Et donc, euh, on travaille dessus avec des labos de recherche et la bibliothèque nationale. Alors, je pense que c'est sur le, la diffusion qu'on devrait euh, regarder euh, et suivre nos, nos voisins. C'est quoi les voisins qui sont admirables ou en... Par exemple, sur les plateformes de diffusion euh, américaines, mmh. vous trouvez des documents qui sont diffusés. Euh, J'ai trouvé un document euh, euh, français euh, qu'on considérait chez nous plutôt pas confidentiel mais plutôt pas diffusable qui, a, qui est diffusé aujourd'hui sur une bibliothèque numérique russe c'est quoi, euh, quoi ce document C'est un document sur les données économiques, sur le nucléaire. Mais genre... <rire> euh, et je ne me souviens pas exactement le titre, mais c est, c est le sujet, c'est le nucléaire en France. Euh, ici, le document, il n'aurait pas pu être diffusé. Je pense que peut-être c'est là-dessus qu'on devrait un peu suivre les, nos, nos voisins. Ou proches et, et plus éloignées parce que de toute façon, on y arrive quand même à accéder à cette information d'une manière ou d'une autre et je pense qu'à notre époque, on devrait un tout petit peu ouvrir plus que oui. numériser, mais ne pas diffuser ou alors diffuser, mais pas complètement ou alors diffuser, mais que pour une petite communauté qui est la nôtre. Mmh. Vous voyez, euh, je pense qu'on a un, un petit retard. Les, les, les acteurs qui, de, du champ de la numérisation de ce type de, de, de documents euh, bah, même si les, les documents dont on parle sont très variés c'est que des acteurs publics c enfin public, quand je dis public ça peut être aussi des acteurs universitaires privés euh, par exemple aux états unis ou en Angleterre est-ce que c'est que des, des, des, des acteurs académiques ou est-ce que vous êtes face est-ce que, est que Google Books pour le dire autrement euh, ça dépend pour qui d'entre vous mais peut être un concurrent même si, même si on ne parle pas vraiment en termes de concurrence, mais disons un acteur du champ, est-ce que c'est un autre acteur du champ ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dans le même espace Pas complètement. Google Books vise plutôt l'exhaustivité de, de la numérisation et a récupéré déjà un certain nombre de bibliothèques pour, faire, mmh. pour numériser la quasi-totalité de ce qui existe finalement. Je pense qu'ils n'ont plus trop besoin de nos bibliothèques. Euh, et de toute façon, on n'a pas les mêmes objectifs qui sont plutôt de la numérisation justement de qualité, pas nécessairement haussérisée, mais plutôt patrimoniale, mmh. euh, ou de service à la recherche. Ce qui se développe par exemple beaucoup à Sciences Po, euh, avec des labos qui ont besoin justement de numérisation, de d'haussérisation pour pouvoir mener leurs projets de recherche. – Tout simplement, quand vous allez sur cette bibliothèque numérique que vous venez de citer, le simple geste copier-coller n'est pas possible. Ah Or ouais. Aujourd'hui, notre public, sans aller vraiment jusqu'au chercheur, mais l'étudiant, il a besoin de copier, coller, exploiter. La lecture en ligne que cette plateforme permet… – Vous ne voulez pas dire son nom n'est peut-être pas aussi euh, intéressante aujourd'hui. Je pense, c'est mon avis, pour le public universitaire. Donc euh, Sur Google B Books, donc moi j'ai cité le nom, désolé au LCA. Du coup, euh, nous on a renumérisé des ouvrages qui étaient sous Google Books, ah tout ouais? simplement parce que quand ils numérisent, par exemple, ils ne déplient pas les planches. Donc, euh, du coup, euh, ils ont fait de la numérisation de masse, hein, et sur des documents euh, du 19e siècle, on s'est rendu compte fréquemment qu'ils n'avaient pas déplié les illustrations, et on a eu des demandes en fait, de gens qui nous demandaient ces ouvrages de manière complète, en fait. Parce qu'habituellement, quand on décide de numériser un ouvrage, alors un imprimé, parce que pour les manuscrits, c'est toujours des copies uniques, mais quand on décide de numériser un imprimé, on vérifie d'abord qu'il n'a pas déjà été numérisé. S'il est déjà accessible, on ne va pas multiplier la numérisation. Euh, et c'est vrai que dans le cas de Google Books, ou même de numérisation très ancienne et de très mauvaise qualité, on peut décider de renumériser. Euh, Google a vraiment fait le choix d'une numérisation de mmh. masse exhaustive, ce qui n'est pas du tout le, le terrain sur lequel nous on se situe. Alors, co comment ça marche votre collaboration Bien. <rire> et euh, factuellement, ça, à quel moment vous collaborez euh, avec Olivier ben, on, on essaye d'être impliqué le, le plus tôt, possible dans, dans, dans le processus ne serait-ce que pour donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques et par exemple à faire remonter bah dans le choix des formats de fichiers. Euh, il faut savoir que euh, pour une définition équivalente, il y a des formats qui vont être moins gourmands en volumétrie et donc plus faciles, euh, enfin moins coûteux à, à stocker et à archiver, et donc on essaye de pousser vers ça. Oui, euh, parce euh... que vous votre angoisse, c'est la question de la volumétrie Non, pas du tout, pas du tout. C'est notre angoisse, ah ouais puisque les payeurs, euh, <rire> ce sont les universités, et donc c'est notre ah. angoisse. Olivier, il ne vous dira pas ça, mais... Euh, ce n'est pas vraiment la volumétrie, parce qu'on va apporter le même soin à un document qui va faire quelques centaines de kilooctets qu'à un, une image qui va faire plusieurs dizaines de gigas. Euh, elle va poser les mêmes difficultés à être convertie dans 20 ans. Notre intérêt, c'est faciliter cette conversion ultérieure en proposant des formats qu'on maîtrise. Et si en plus, ils peuvent avoir l'avantage d'être moins gourmands en, en volumétrie, c'est parfait. Parce qu'on parlait tout à l'heure de prestataires, euh, mais quelque part, même si on a une collaboration plus proche et plus, beaucoup plus étalée dans le temps avec euh, les bibliothèques, on peut aussi être... Qu on, qu on, euh, considéré comme un, un mmh. prestataire pour l'archivage pérenne parce que ben mine de rien il y a un flux financier entre nous c'est regrettable et c'est souvent un frein à, à, à l'archivage pour certaines institutions. Mais dans la mesure où ces documents numérisés sont une copie d'un document papier initial, ouais. ils ne tombent pas sous le, le cadre législatif. Ils n'ont pas d'institutions désignées pour leur préservation à long terme. Donc c'est au choix de, de la bibliothèque de choisir son partenaire pour l'archivage à long terme. Il se trouve que le CINES est un partenaire désigné pour l'enseignement mmh. supérieur, mais il pourrait très bien travailler avec quelqu'un d'autre. Alors euh, donc parce que euh, très concrètement ça veut dire que euh, quand on passe un enfin quand on dé décide de travailler avec le, C le CINES euh, tout ce qui est euh, archivé tout ce qui est numérisé va être archivé dans vos serveurs Oui. à Montpellier à Montpellier d'accord donc en fait on laisse en général une copie dans la bibliothèque avec laquelle on a conventionné, cette copie va être en général retravaillée pour être diffusée en ligne de façon, ouais. des, des fois, un, un petit peu dégradée. C'est-à-dire que les, les, les fichiers qu'on propose sur un, un, un site web ou sur un moteur de recherche ne sont pas forcément ceux de très haute définition, ah très oui. difficiles à transférer, ah qu'on bon. va, qu va archiver aussi. Mais Pourquoi ben parce que, euh, Ils sont lourds pour la visionneuse. pour, euh, ah, pour, les, pour les temps de chargement sur le web. Ça, ça, ça, ça met des délais Alors, de transfert. Et donc le contrôle qualité, vous le faites pour lui et pas pour l'usager On le et, fait pour Olivier, euh, parce que si le, la qualité est mauvaise, euh, le CNES rejette euh, les, les fichiers... Ouais. Et on le fait aussi pour l'utilisateur fénal. Mais s'il voit qu'un truc dégradé les fichiers déri... enfin, Nous, ce qu'on appelle les fichiers dérivés de... qui seront mmh. utilisés pour mettre sur la visionneuse sont justement dérivés du fichier haute définition. Donc euh, si le fichier ah, haute oui. définition est de bonne qualité, le fichier de moins haute définition, parce que ce n'est pas vraiment de la base définition, euh, sera de bonne qualité aussi. D'accord. Donc, euh, c'est envoyé chez vous, euh, alors et, et, sous, sous, des, sous des formats qui sont discutés préalablement Exactement. Voilà, en fonction de critères qui sont un équilibre coût qualité. Voilà. Ouais. Accompagné d'un certain nombre d'informations descriptives qui vont nous permettre de savoir bah, ce que contient l'image ou ce que contient le texte qu'on va préserver. Mmh. Euh, Là-dessus, on va ajouter nous un certain nombre d'informations. Par exemple, euh, ben, une, empreinte, euh, une empreinte numérique qui est l'équivalent mmh. de l'empreinte digitale chez l'homme, où chaque fichier a une empreinte qui lui est propre. Okay. Euh, ça, ça va nous permettre de garantir qu'il n'y a pas de corruption dans le temps, puisque à intervalles réguliers, on recalcule cette empreinte, on la compare avec l'empreinte initiale, si elle a bougé, c'est qu'il y a eu corruption. Et comme on fait des copies multiples d'un document, parce que euh, euh, euh, la, fin, la base de, de la préservation, c'est faire plusieurs copies, ou où il y en ait une qui soit euh, altérée, eh bien, on peut toujours retrouver celle qui est bonne et euh, restituer... Euh, le, le, fin, réparer ce qui a été altéré et alors, les contrats que vous passez avec le CINES, c'est c'est pour je, alors, reprenons le mot qui a été employé comme c'est pour l'éternité ah, on ne peut pas faire un contrat qui dure euh, l'éternité mais on a une convention qui est limitée dans le temps mais qui se renouvelle et nous de toute façon dès le premier jour on a une méthode de fonctionnement pour garantir que dans 100 ans, on sera toujours capable de maîtriser les contenus qui nous ont et été donnés. Et comment vous pouvez garantir que dans 100 ans, vous serez capable alors que les, les, les fichiers, les formats ne cessent d'évoluer Eh ben, de... bien parce qu'on a une équipe dédiée pour ça, avec des experts en, en format de fichiers, on a des archivistes qui font une veille technologique permanente sur les nouveaux formats, sur les nouveaux standards de métadonnées, sur les nouveaux supports de stockage, et on anticipe en permanence l'obsolescence programmée, d'un format, d'un standard de métadonnées, d'un support de stockage, et on prévoit les, les conversions, les migrations euh, à l'avance. C'est quoi le temps Parce que je m'étais interrogé sur le, pour le cinéma, pour le, le, le maintien des, enfin, des copies de films, par exemple, et ils expliquaient qu'ils étaient perpétuellement, en fait, en train de... enfin, les grosses institutions qui gardent les films sont perpétuellement... En train de copier euh, dans le nouveau format, qu'à chaque fois ça coûte une fortune. Mm -hmm. euh, et est-ce que c'est est le même cas pour vous ou Alors vous avez une dans laquelle C'est exactement le même cas. La, la différence, c'est que on a choisi un certain nombre de formats qui offrent des gages de pérennité. Donc la plateforme d'archivage, elle est euh, active depuis une dizaine d'années à peu ouais. près. On n'a pas eu à faire de conversion de format ah bon encore parce qu'on a bien choisi les formats, ouais. c'est-à-dire euh, des, des formats normalisés, euh, largement utilisés. Etc. Par contre, euh, les supports de stockage utilisés sur la plateforme, on va euh, en changer l'année prochaine et ce sera la troisième fois. Donc on, on a déjà dites, support, des supports, c'est des, des, euh, des barres de, de, de disques De disques durs de... ou de, ou de bandes magnétiques, euh, parce qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On, on vous avez quoi comme différents supports on, on a une copie euh, disque, on a deux copies sur des bandes magnétiques et une, troisième, une quatrième copie, qui est externalisé ah dans bon un centre à Lyon. Pourquoi euh, ben, Au cas où il y ait un raz-de-marée ah sur oui Montpellier, euh, et on aura... ben, il faut savoir que. Mais Lyon, c'est tout près Pourquoi vous... 600, enfin, 300 km, euh, on, on est à peu près tolérant à, à, à beaucoup de catastrophes. Mais il faudrait naturelles. mettre hors de France euh, Non, on parle de patrimoine euh, national, là. Mais à saint pierre et euh, pour les rats de marée ouais, mais pour les rats de, de marée, pas idée, pas Même pour le froid, ça coûte vachement moins cher. <rire> non, mais on, on, on les garde non, mais sur, sur le, le territoire métropolitain. Ah ouais Pour l'instant, pour oui. Vous êtes obligé euh, légalement Non, c'est un choix. Euh, le, le fait de euh, pouvoir euh, collaborer avec un autre centre informatique qui a une dimension à peu près similaire au CNES, euh, il y a Pratiquement que sur les territoires métropolitains qu'on peut trouver ça et avec euh, des, des tuyaux euh, de, de réseau euh, suffisants. Oui, ça. Pour, pour euh, garantir que les échanges sont, sont possibles et avec une bonne qualité de service. Euh, ça représente euh, physiquement, euh, ça représente quoi euh, le, le stockage d'une, euh, je sais pas, du, de, de la Bulac, par exemple. Ça représente à quoi physiquement C'est quoi, comment ça se passe c'est rien, c'est une table La table là à peu près. Et là, là il y a toute la Bulac dans une table La Bulac, la BSG, Sciences Po okay. Et quelques autres ouais. Ah ouais, donc en fait, c est, c est, en fait Vous êtes payé à que dalle quoi euh, je, je, je, je dirais pas ça <rire> Pour regarder une table quoi Aujourd'hui aujourd Le, le, le, le le problème, il n'est pas tant dans la conservation technique ah, il est dans tout, toute l'attention qu'on qu porte autour. Euh, ensuite, c'est vrai que euh, les données textuelles, par définition, ne prennent pas beaucoup de place. C'est les, les images Les ouais. images en prennent plus, mais au CINES, on ne stocke pas que ça. On stocke donc des, des images numérisées, on stocke des images euh, reçues de satellites, on stocke aussi du son pour des langues disparues on stocke aussi de la vidéo pour des vidéos d'expérience ou des entretiens notamment dans l'histoire des, des langues et des choses comme ça et plus ça va aller plus on va essayer d'étendre le périmètre mmh. vers des données de simulation de tout ce qui sort de supercalculateurs. pourquoi Parce que c'est des volumétries qui sont complètement différentes beaucoup plus importantes et ça va nous permettre de faire des économies d'échelle et faire baisser les tarifs qu'on peut avoir. C'est quoi J'ai aucune idée du tarif. C'est quoi les, les, Vous pouvez le, le vous pouvez le dire. C'est une redevance qui est annuelle et qui est de quelques milliers d'euros par teraoctet. Ouais. Et donc il y a combien de teraoctets pour euh, Je sais pas. Je, moi, je... Un, un projet comme euh, On en comme... a 8. Ça. Ouais, voilà. Quelques huit tera, ça. quelques milliers. Ça veut dire ouais, c'est pas. C'est moins dix euros. Ah ouais. Ouais, c'est pas c'est pas gigantesque. Oui, mais enfin c'est un budget récurrent. Ouais. Qu'il faut ans. planifier Comment tous les ans. Oui, tous les ans. Tous les ouais, ans. Tous les ans ouais. Oui, mais par rapport, à la, par, par rapport à la conservation de manuscrits... Euh... Surtout par rapport au coût d'un projet de numérisation. Euh, bon, il, faut, Parce il, faut, que... il faudrait qu'on fasse le ratio entre coût d'un projet de numérisation et coût euh, de l'archivage. Ah, Faisons-le. <rire> je pense... Euh, nous, quand on évalue les coûts, c'est vrai qu'il y a... Il y a un fort coût au niveau de l'archivage pérenne qui est calculé en amont parce que c'est un coût qui est fixe et qui revient ah tous ouais. les ans. Donc il faut le prendre en compte. Donc, euh, par exemple, euh, je n'aurais pas idée, mais je pense que sur le budget annuel de saint geneviève pour la numérisation, ça doit être 50 000 euros plus 10 000 pour le CINES. Plus, pardon 10 000 pour le CINES. Euh, par an ouais. D'accord. Ouais, c'est beaucoup. C'est clairement un frein à, à, à, à la Préservation de, de, de ce genre de, de, de projet. Oui, bon, non, par, oui mais si, si, si on parle en termes de, de garder un patrimoine, ça revient beaucoup moins cher que l'entretien de bibliothèque. Non, mais bah, ouais, je suis oui, d'accord. Je suis garde de toute façon la version oui. papier aussi. C'est oui. un... un petit fantasme que de croire que la numérisation euh, nous permet de, de vider nos, nos locaux. Pardon on numérise et, on, et le papier, on ne le garde plus. Euh, en fait, malheureusement. Euh, <rire> heureusement. Nous ne le faisons pas. Ça veut dire qu'il restera quand même un coût euh, pour les documents physiques. Mais même pour des documents qui ne sont pas forcément très passionnant en eux-mêmes, comme je sais pas, des télégrammes diplomatiques, des notes mm -hmm. euh, de ministère, on s'en fout un peu de la, de la forme Alors physique. nous, certainement, mais il y a toujours un centre de recherche qui est intéressé par ce document euh, physique euh, et pas la copie numérique et, et même, je pense que légalement, euh, nous ne pouvons pas... Oui, des euh, euh... En fait, même le document qui a l'air le moins intéressant sera toujours intéressant pour un chercheur, une équipe de recherche, euh, quelqu'un viendra toujours le consulter. Pas ah ouais. beaucoup, mais... D'accord. C'est quoi le pire truc qui peut arriver à votre... Euh... La pire chose qui puisse nous ouais. arriver, c'est de perdre un octet. On, on s'engage contractuellement à... Ça vous est jamais arrivé non. Euh... Non, non, bah... non. Non, non, non, non, le dispositif qu'on a mis en place avec plusieurs copies euh, est très coûteux pour nous. Euh, parce que d'une copie, d'un exemplaire, nous on en fait quatre ou trois, euh, mais c'est la condition sine qua non pour être euh, certain qu'on euh, on, on ne perd pas le moindre octet. Aujourd'hui, que la plateforme d'archivage ne soit pas accessible pendant quelques heures, ce n'est pas très grave. Une interruption de service, oui. ce n'est pas grave. Par contre, perdre un octet, ben, c'est euh, euh, faillir à, à la mission essentielle, à la raison d'être du, du, du service, puisqu'on est là pour garantir qu'on ne perdra rien. Si vous de à la BNF si un jour euh, ils perdent euh, une partie euh, de leur dépôt légal ou de l'archivage du web, c'est catastrophique. C'est le, le, leur mission qui est remise en question. Ouais, enfin, en même temps, l'histoire de la transmission des documents, c'est l'histoire de l'oubli aussi. Les, les, voilà, on n'a pas tout. Et c est, c est, voilà. Oui, mais sur ce qu'on a dans nos bibliothèques et sur ce qu'on ah oui. numérise, il y a déjà une bonne part d'oubli. C'est-à-dire il y a toujours une part qui n'a pas été collectée, ouais. une part, euh, c'est pareil que dans les archives, c'est théorique de penser qu'on collecte tout. Donc de toute façon, il y a déjà une part des choses qui disparaît avant même d'arriver. Du ouais. coup, autant qu'on essaye de bien conserver ce qu'on a récupéré. Les archivistes disent en général que archiver, c'est détruire. Ouais. En fait, il faut faire une sélection en amont pour savoir ce qui a vraiment un intérêt à être conservé et ce qui en a moins. Ouais. Mais du coup, ce qu'on conserve, on essaye de le conserver vraiment. Voilà, parce que c'est vraiment important. Sachant que dans les archives, c'est en plus une question légale. Donc eux, ils n'ont vraiment pas de choix. Et c'est quoi les supports à venir Là, vous, dites, vous disiez disque, bande magnétique, etc. Est-ce qu'on est oh, a... a même commencé à la carte perforée ouais. Ouais. Euh, Après, c'est difficile à dire. Il y a plein d'études euh, qui sont faites euh, Et pour faire de, de, de, de, de, de la gravure sur du verre. Euh, mais la gravure euh, sur du verre Du verre, oui. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel les, les, des supports de stockage sont magnétiques, mmh. mais rien ne dit qu'on ne trouvera pas de, de nouvelles formes euh, de stockage. Euh, dans, dans, dans les années à venir. Regardez à quel point ça a évolué. La carte perforée, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 40 ans. Je vois pas très bien intérêt de la gravure sur le verre. Euh, ben, c'est la, la, la, la pérennité. Aujourd'hui, le, le, le, le problème de, du support magnétique, oui. c'est sa fragilité. À la poussière, à, à, à, à la chaleur, à d'autres sources magnétiques. Euh, avec le verre, vous vous affranchissez de ça. Il n'y a pas de dégradation biologique non plus. Il y a eu un moment où on vous disait que si vous stockiez sur des CD-ROM, vous aviez des garanties pour les centaines d'années à venir. Or, on s'est aperçu qu'il y a une dégradation biologique des couches constituantes du, du CD-ROM qui font qu'on perd de l'information. Donc, euh, il faut arriver à trouver un support. Le support idéal, ce serait celui-là, celui qui n'a... Euh, aucune dégradation biologique et qui ne souffre d'aucun danger extérieur. Ben, si on pouvait, je ne sais pas, moi, stocker dans de l'eau, ce serait bien. Pourquoi pas C'est une piste. Ouais, Mais <rire> euh, je.. Je ne vois pas très bien comment c'est possible. Ouais, mais, euh, qui, qui promettait qu'on allait euh, euh, stocker euh, sur, sur des, des, des disques magnétiques il y a, il y a 30 ouais. ans On sait pas. Ce que, ce que, ce que les supports qui seront utilisés dans 50 ans, on ne les connaît pas. Et pour l'instant, le problème, c'est aussi la grosse dépendance à, à l'électricité. C'est-à-dire que tout ça doit être lié mmh. par des machines. Ces machines sont alimentées par l'électricité. L'électricité est produite par des énergies qui sont soit dangereuses, soit polluantes. Ouais, ouais, pour ouais, l'instant. Ça, c'est un autre problème. Euh, euh, bah, effectivement. Un... Le, le, le stockage en lui-même n'est pas la, le, la, la, la, la ressource qui est la plus consommatrice en électricité. C'est les serveurs qui font tourner ces, ces, ces outils de stockage. Oh, un, un disque dur, quand il ne travaille pas, il ne consomme pas beaucoup. Donc une plateforme d'archivage, elle n'est sollicitée que quand les organismes veulent récupérer leur, leur, leurs informations. Donc c'est pas quand il les dépose et quand il les récupère. Donc en gros, la plupart du temps, la, la, la plateforme, elle est plutôt peu sollicitée, donc peu consommatrice. Par contre, un calculateur, comme, comme on discutait tout à l'heure, qui va euh, générer de l'OCR à partir d'une euh, image, alors lui, il va fonctionner plein piston et, et il va être extrêmement consommateur en électricité, effectivement. Euh, un, un centre informatique, ce n'est pas vraiment quelque chose d'écologique. Hein, ah ben bah oui. Ouais. Euh, c'est quoi, quoi les usages tout à l'heure dans, dans, dans le film qui était vraiment très bien fait on, je sais plus lequel ou laquelle des intervenants a, a parlé des usages comme ça qu'on pourrait euh, imaginer mais ce ce qu'est-ce qu que ça permet euh, cette numérisation alors je parle pas pour le coup de l'archivage et de la pérennisation de l'archivage euh, qui est euh, de prolongation d'une fonction classique mais, mais qu'est-ce que ça peut permettre euh, qu'est ce que ça peut permettre comme type d'usage de recherche etc qui est aujourd'hui euh, encore compliqué parce que c'est pas simplement la question de d'économiser du temps en n'allant pas dans les bibliothèques ou à l'autre bout du monde non un des usages auxquels je pense c'est par exemple euh, le ce qu'on appelle le TDM le text and data mining qui est possible que quand justement on dispose d'un d'un document haussérisé, ouais, donc ça permet de faire tourner sur, euh, bah, typiquement, Sciences Po va euh, numériser et haussériser du matériel de campagne, des tracts, des choses comme ça, et donc on va pouvoir faire tourner dessus un hein, logiciel euh, d'analyse linguistique mmh. qui permettra de savoir euh, les changements qui ont existé dans un discours politique, par exemple, euh, au, courant, au cours des années. Ça, c'est un exemple, ça peut être, euh, nous, en linguistique, c'est ça peut être très utilisé aussi à la, à la Bulac, je je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais il y a plein d'autres types d'utilisation auxquels on pourrait penser. Au-delà au, au aussi du, du, du, du strict domaine de recherche, ouais. il y a un élément qui est important dans la numérisation de ce type de documents, c'est qu'après on peut les citer. Lorsqu'un chercheur s'appuie sur un document numérisé pour ouais. écrire un article qui va ensuite publier dans une revue de recherche, il peut citer ce document numérisé et dans son article faire une référence qui pourra être cliquable, par exemple, ouais. ou des choses comme ça, pour qu'on puisse aller vérifier que ce qu'il dit est effectivement vrai. Et c'est même aujourd'hui un prérequis pour certains, euh, certaines publications scientifiques de pouvoir citer et accéder aux données qui ont été à la source de, de la publication. Même question sur les usages donc je pense que ça peut faciliter certains usages notamment pour, euh, pour la recherche parce que je pense que ça peut je pense que ça peut permettre de faire émerger en fait, de nouveaux domaines de recherche aussi par exemple je pense à tout ce qui est rétroconversion sémantique d'objets digitaux hein, c'est-à-dire -ce la numérisation euh, 3D en apportant des données sémantiques dedans donc c'est un terme un peu technique pour expliquer qu'en fait dans les objets digitaux enfin dans les objets 3D mmh. en fait on va pouvoir euh, Enfin, C'est un domaine qui émerge dans la recherche, c'est-à-dire on numérise en 3D en mettant des nuages de points. À chaque nuage de points, en fait, on associe des données, euh, par exemple, nous dans nos manuscrits typiquement, on a des objets dans notre cabinet de curiosité hein, et dans, ces, dans nos manuscrits, on a des informations sur ces objets et ça permet de lier les ah. informations et de les faire dialoguer entre elles, de faire dialoguer des, des choses qui n'existent plus, par exemple euh, reconstituer des bibliothèques qui existent à une époque, par exemple la bibliothèque de Clairvaux, qui aujourd'hui n'existe plus, de faire euh, revivre des choses qui euh, malheureusement aujourd'hui ne sont plus accessibles. Donc, Je pense que pour la recherche, ça peut être intéressant de rassembler des ensembles qui ont par le temps disparu pour euh, leur donner une nouvelle vie et un pendant actuel en fait numérique. De manière générale, la numérisation, ça permet d'envisager des traitements beaucoup plus importants de masse pour les chercheurs, en fait. Donc on passe d'une un, recherche sur un objet unique, individuel, à une recherche qui peut couvrir un corpus et un périmètre beaucoup plus large. Donc euh, du fait d'un périmètre plus large, on trouve aussi d'autres conclusions, d'autres analyses, on change d'échelle, en fait. C'est la même chose à Sciences Po, ou alors est-ce que vous avez des usages particuliers Non, particuliers, non... Euh, peut-être la valorisation aujourd'hui avec le, les documents numériques on peut faire euh, des expositions virtuelles magnifiques euh, on peut aussi suivre, c'est peut-être euh, ça, ça rejoint l'idée de euh, les propos de Fanny on peut aujourd'hui euh, suivre le parcours par exemple d'un candidat c'est une chose qui est beaucoup plus Facile, beaucoup euh, plus simplifié que si on devait avoir plusieurs documents, les chercher, euh, savoir les repérer. Or aujourd'hui mm. euh, avec la surcouche euh, OCR, on peut rapidement euh, trouver euh, tel ou tel nom de candidat. Euh, C'est beaucoup plus, le, le travail il est beaucoup plus simple, mm. plus facile aujourd'hui. Euh, le, le, J'avais une question que j'ai oubliée, euh, ça, ça, ça c'est cool de ne pas être à la radio. Euh, c'était quoi ma question Le contrôle Je qualité certainement. Voilà, le contrôle qualité. Euh, euh, non, non, c'était une question qui portait sur... Euh, bon, je ne je, je, euh, je sais plus du tout. Euh, bah, Peut-être qu'on va ouvrir les questions à la salle. Voilà, ça c'est une belle conclusion. Euh, Peut-être que du coup, ça fera revenir euh, mes questions. Euh, non, si, si, c'était la question de... de qu ce qui vous limite aujourd'hui, c'est quoi C'est principalement les questions d'argent, du de, de, de coup aussi de population, enfin, de d'acteurs humains. C'est quoi ce qui limite... Euh Le temps à le temps, temps te te ouais. cest à enfin, ouais. Les ressources humaines, les ressources humaines mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manque, Il vous manque Quel type de, de, de, de personnes qui feraient quoi Disons et... qu'on doit continuer à maintenir nos activités traditionnelles ouais. en bibliothèque et savoir accueillir du public, constituer des collections. Et, les, la numérisation et des actions de, enfin, les actions de numérisation sont des actions récentes. Et du coup, ça nécessite, euh, qui ont été créées récemment, donc on ne peut pas forcément prendre des ressources dans d'autres services mmh. qui existent et qui ont besoin d'exister aussi. Donc c'est vraiment les ressources humaines. À Sainte-Geneviève, on a un poste dévolu à la numérisation aujourd'hui. Un poste Oui. Donc à côté, ah on a ouais. des collègues qui font conservateurs, qui font les sélections documentaires. Mais après, tout le travail lié à la numérisation est rassemblé sur un seul poste. Oui. Ah oui. Peut-être qu'en dehors des, des questions financières et de ouais. ressources humaines, qui sont quand même assez fréquentes, ouais. j'ajouterais aussi une autre problématique. C'est l'anticipation du besoin de notre public de demain. Nous avons quand même des surprises. Nous mettons en ligne des documents qu'on numérise. Mmh. Il y a des documents qu'on va euh, numériser puisqu'il y a eu un comité scientifique qui a décidé d'une sélection d'un corpus à numériser. Parfois, euh, nous numérisons des documents parce que l'état n'est pas très bon. On les numérise, on ne sait jamais, euh, on va les mettre en ligne. Et là, vous avez une explosion des consultations. Ah bon avec un public qui n'est même pas français, qui est en Californie et vous ne comprenez tout simplement pas quelle est la raison et, alors et euh, je la cherche toujours et mes collègues aussi. Mais tout ça pour dire que finalement, euh, ça, ça nous échappe un tout petit peu. Et, euh, je vous disais tout à l'heure, mais c'était pour le contrôle qualité, mais euh, je peux le dire aussi pour d'autres sujets, l'objectivité elle est vraiment, de mon point de vue, au cœur de, de, de, de, du choix des documents à numériser, des documents qu'on va mettre en ligne, des documents qu'on va archiver, parce que finalement on pense euh, euh, toucher un public euh, et finalement on touche complètement d'autres personnes et la question d'anticipation, de savoir ce qui va intéresser le public de demain, je pense que c'est quand même pas évident. Parce que c'est quoi la part de, des fonds que vous numérisez L'idée, c'est de tout numériser ou, ou de toute façon, vous n'y arriverez pas Et donc... Euh... Non, on, nous, on numérisera pas tout et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont encore sous droit qu'on ne peut pas numériser. Mmh. Euh, donc, euh, nous, pour l'instant, on a décidé de numériser en priorité notre fonds patrimonial. Donc là, on commence par les manuscrits, ensuite, on a d'autres choses assez intéressantes, des imprimés anciens, des fonds d'ABCDR sur euh, l'histoire de l'apprentissage des langues, des choses comme ça. Et à fond constant, il faudrait combien de temps au rythme auquel vous allez maintenant ah, Il faudrait très longtemps. Combien Très longtemps. Oh, mais très longtemps, c'est quoi euh... C'est 10 ans ou c'est 100 ans C'est... Si on voulait numériser vraiment tout, ouais. nos, tout notre fonds patrimonial, euh, c'est euh, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais. Bon, ça, ça va si vous avez un, un, un fonds constant Oui. Oui. <rire> <rire> oui. Donc, euh, nous, ça serait un peu plus compliqué, parce que je pense qu'on numérise 800 documents par an. On a aujourd'hui oh. 2 millions de documents à Sainte-Geneviève. Tous ne sont pas libres de droit, Mais je dirais, dans les collections patrimoniales, on doit avoir à peu près 200 000 documents. Donc, euh, on a de quoi faire et de chez de quoi m'occuper jusqu'à ma retraite. On va dire. Ah non, mais vous avez, oui, pour, pour, pour, pour, et, et, et votre descendance euh, Voilà, c'est ouais. ça. Et à Sciences Po À Sciences Po, nous avons... Euh, beaucoup de documents, beaucoup d'archives, je ne saurais pas dire. Aujourd'hui, on a une volumétrie de 100-5 vues euh, par an. Euh, c'est tout le bonheur pour le CINES parce qu'on euh, archive, ouais. chez nous c'est systématique, ouais. on numérise, on archive, on a un peu de retard, c'est pour ça. Ouais. Que tout n'est pas encore arrivé chez vous, mais euh, les volumétries sont monstrueuses. Et en temps, c'est quand même tellement compliqué d'imaginer dans combien de temps on pourrait tout numériser. Mmh. Tout dépend si on imagine une numérisation pas exhaustive mais quasi sur tout ce qui n'est pas sous droit, par exemple, ou si vraiment on se concentre sur des fonds très particuliers. Là, mais mais euh, pourquoi ça pose un problème de numériser sous droit si c'est pas consultable? Parce qu'on peut tout à fait imaginer une numérisation qui n'est pas consultable, qui est archivée juste au euh, CINES, oui. et puis voilà, qui est archivée comme un livre pas consultable. Enfin, mais du coup, on va payer pour numériser et pour archiver des documents qui ne seront jamais consultés. Donc, euh, <rire> en termes d'utilisation de l'argent public, mais... c'est un peu embêtant. Ah ouais, d'accord. Euh, juste, dernière question, ça me revient. Euh, tout ça, c'est en logiciel euh, open source, ou, ou c'est ça Les formats de fichiers Les formats alors justement, non, c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, un des formats de fichiers qui est actuellement, il me semble, mais Olivier on confirmera peut-être, euh, le moins lourd, donc qui est du coup le moins cher à archiver pour nous, c'est aussi un format qui est un format propriétaire. Ah ouais C'est quoi Le JPEG 2000. Et qui est en plus un format ouais. très difficile à manier euh, et à ouvrir sur des visionneuses standards de documents. Donc euh... pas un format propriétaire, mais... Il est normalisé et on, on fait les. On, enfin, on a bien compris la problématique parce que euh, au CINES, on s'adapte aussi aux demandes euh, des, euh, euh, des gens avec qui on a des collaborations. Et lorsqu'il y a des, des demandes pour des nouveaux formats, on les étudie, on regarde s'ils sont... Euh, euh, euh, applicable ou gérable par, par la plateforme. Et en, en l'occurrence, le JPEG 2000 est, est, va être pris en charge euh, puisqu'effectivement, euh, il donne des gages de pérennité. C'est un format ouvert, euh, normalisé, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas. Et il fait faire des économies volumétriques. Qu'est-ce qui est -ce qu y a en open source C'est la plateforme de Alors, Numaop euh, est une plateforme en open source. Okay. L'intérêt, c'est quoi C'est que, euh, que des gens puissent aller voir le code et participer à l'amélioration du... Bah, le réinstaller chez eux dans leur bibliothèque et en faire euh, ce qu'ils veulent l'améliorer de préférence mmh. l'idée c'est de créer une communauté d'utilisateurs pour euh, ben, avoir d'autres bibliothèques qui seraient intéressées pour faire des développements qui penseraient à des choses auxquelles nous on n'a pas pensé euh, et qui permettraient de développer de nouveaux modules par exemple euh, Est-ce que vous avez euh, des questions, j'imagine qu'il y a mille choses auxquelles on n'a pas pensé ou mille choses auxquelles on n'a pas répondu euh, n'hésitez pas. Hein. Euh, tout d'abord, euh, merci pour ce merveilleux débat euh, qui apporte énormément de réponses, mais aussi euh, beaucoup de questions. Euh, alors, j'aurais une question euh, pour euh, Madame Yon-Mouton. Concernant justement les, les collections de la BULAC, les collections patrimoniales, donc ici votre projet de numérisation qui s'est déroulé sur une période de trois ans ici va bientôt toucher à sa fin, j'imagine. Vous avez évoqué que votre prochain projet serait éventuellement la numérisation donc des imprimés orientaux. Je sais que c'est compliqué de se projeter sur une période de cinq à dix ans, mais euh, éventuellement, euh, comment est-ce que vous voyez euh, la future euh, conduite de ce projet de numérisation euh, vers quelle collection éventuellement Alors euh, donc là on a, cette année on va numériser donc, tous les manuscrits turcottomans. Il nous reste encore pas mal de manuscrits arabes et persans à numériser euh, avant de se pencher sur les imprimés. Euh, C'est difficile de donner un calendrier. J'espère que dans les cinq années qui viennent, on aura commencé à numériser des imprimés. Oui. Notamment pour explorer un peu la question de l'ossérisation qui est assez intéressante. Mais euh... Benjamin, <rire> on commence. Oui, non, en fait, on va en faire en partenariat aussi avec euh, d'autres bibliothèques. Je pensais au, à ce qu'on fait en interne, interne. Euh, on a prévu de participer à un portail euh, de la BNF qui, euh, et on fera passer euh, certains imprimés sur leur chaîne. En interne, ah oui. en revanche, ce sera un peu dans plus longtemps. D'accord. Donc, quand vous parlez de, de partenariat, ce sont avec vos autres, euh, avec les autres établissements documentaires qui sont donc euh, référés euh, aussi dans votre catalogue, euh, qui sert de vraiment de, de point central pour l'échange des données bibliographiques. Euh, je pense notamment à le féo euh, d'autres établissements. Alors dans le cas précis sur la BNF, non, c'est pas lié à notre, à notre catalogue, c'est pas lié au, au GIP, donc euh, c'est vraiment la BNF qui a pour objectif à la fois de numériser donc ses propres collections et en même temps de créer des, des portails un peu cohérents et notamment sur les aires orientales, euh, du coup d'intégrer des collections qui ne sont pas dans les collections de la BNF et euh, nous propose donc de euh, faire passer nos documents sur leur chaîne de numérisation à eux pour ensuite enrichir un portail euh, Gérée par la BnF sur ces questions-là. Euh... Pour le FEO, euh, pour, pour l'instant, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas encore de projet. Mais euh, par exemple, pour vos collections patrimoniales japonaises, c'est très fort probable, alors que ces collections soient numérisées euh, par euh, le prestataire de la BnF et qu soit, que ces collections, une fois numérisées, donc soient directement euh, consultables depuis euh, euh, Gallica, je suppose. Alors, pour les imprimés, ce sera plutôt les imprimés arabes, pour l'instant et pour ce qui concerne les imprimés japonais anciens, il y en a déjà une partie qui a été numérisée et qui sera mise en ligne dans l'année qui vient sur la bibliothèque numérique de la Bulac. Il y en aura d'autres à terme, sans doute, qui seront numérisés, mais à ma connaissance, pas dans le cadre d'un portail avec la BNF. Voilà. D'accord, je vous remercie. Juste question, question bête. Est-ce que quand vous décidez par exemple d'entreprendre la numérisation de manuscrits ou de japonais, ou est ce que vous pouvez aller voir l'ambassade du Japon et lui demander de participer mais enfin, euh, oui, j'imagine qu'on pourrait, ouais. oui. Là, récemment, vous... on a eu des enfin on a eu le cas d'une un, collaboration autour de la numérisation de manuscrits coréens, mmh. qui étaient des documents euh, vraiment très importants euh, pour euh, la Corée. Et donc on a des, des personnes qui sont venues de Corée pour numériser le document et euh, le ramener ensuite une copie numérique euh, en Corée. D'accord. Voilà, Est-ce est que quand vous numérisez par exemple la campagne de Nicolas Sarkozy, vous pouvez demander de l'argent à la Libye pour euh, participer au financement euh, Oui, on pourrait. De euh, euh, toute façon, il y a un, un, un département, à un SPO qui s'occupe de la... Euh, la... Comment <rire> Du financement des campagnes. Du, non, non, non, non, non, non, non, non, <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais euh, c'est la... Euh, bref, c'est exactement qui s'occupe du mécénat. Euh, après, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnalités qui passent par la rue Saint-Guillaume. Et souvent, on ne peut pas les impressionner avec euh, grand-chose. Ce qu'on fait, c'est de numériser euh, certains documents d'archives, euh, faire des jolies impressions et de leur offrir ça parce ah. qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu euh, un parcours à Sciences Po ou, ou un enfant qui est passé par là, un, un ami, un voisin, un parent et ça a fait du bien. <rire> D'accord. Est-ce euh, que vous avez d'autres euh, questions Mais on ne vous a pas vu dans le film vous <rire> Vous allez me poser un une question à vous-même Il y a quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Mais je profite de la présence d'Olivier Rouchon pour poser des questions sur l'avenir du CINES. Les, moi, je reviens sur le verre gravé, ça me fascine aussi. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la préservation passive de données numériques C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de faire tourner des disques sur des, sur des serveurs ou des b-disques et qu'on pourrait stocker passivement sans consommation électrique pendant plusieurs années des, des données numériques ça, ça, Alors. Euh passivement dans une certaine limite. Il y a aujourd'hui euh, des, des équipements de, de stockage de type disque dur euh, qui s'arrêtent électriquement tant qu'on ne les sollicite pas. Ça existe. Ce n'est pas super performant, mais ça existe. Le verre présenterait cet avantage, effectivement, qu'en n'ayant pas de dégradation biologique, on pourrait laisser faire, mais il faudrait quand même, à intervalles réguliers, aller vérifier que tout se passe bien. Donc, bon, euh, J'ai dit le verre parce que euh, dans un groupe de travail qui existe au niveau national, qui s'appelle le groupe PIN, PIN pour euh, pérennisation des informations numériques, qui, euh, qui travaille dans le cadre d'une société savante qui s'appelle Aristote, on a reçu des gens qui sont venus nous présenter cette technologie-là de gravage sur le verre. Donc après, euh, ça présente euh, d'autres problèmes d'industrialisation de la gravure, euh, qui est beaucoup plus coûteuse euh, en termes d'investissement que ce qu'est euh, un, un disque dur magnétique, euh, et qui fait que pour le moment, euh, ça reste très confidentiel comme, euh, comme méthode. Mais j'ai dit le vert, mais ça pourrait être autre chose. Il euh, oh. y, y a eu des études qui ont été faites là-dessus, absolument, pour faire du stockage sur l'ADN. Je crois qu'ils ont euh, euh, euh, gravé un album euh, musical euh, sur, euh, sur un petit segment d'ADN. Bon, bah là, là, par contre, euh, l'avantage. Vous pouvez vous transporter le... vous-même ce que vous gardez <rire> bah <ouais. rire> Ce serait génial. On pourrait venir avec la bulac. C'est ça Alors, bah voilà, Là, vous avez la bulac euh, dans la jambe, <rire> vous avez Sciences euh, <rire> Po. Là, là, par contre, le, le, le risque de dégradation, il est quand même aussi important. Donc, il faut faire du clonage ou quelque chose comme ça. Enfin, on tombe dans un autre débat. Vous, là. Là. vous et puis vos collègues, chacun transporterait dans son <rire> coin ouais. des trucs. Mais c'est vrai, oui. Enfin, les... les, les... Les études sont sans limite hein, à ce niveau-là pour essayer de trouver le support de stockage de demain, compte tenu des, des exigences volumétriques, la, la, la, la taille de l'ADN présentant cet avantage d'avoir de, de, de, de, une capacité de stockage phénoménale. Ok. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions Vous voyez que vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez, il n'y a, a pas de censure. Euh... Euh... Moi, J'aurais éventuellement une petite question. Vous avez évoqué euh, pas mal d'usages des collections numérisées à des fins de recherche. Euh, Est-ce que vous auriez des exemples d'appropriation euh, par euh, des néophytes, euh, curieux, passionnés Vous ne le savez pas, en fait Moi, chez vous, il y a eu la lecture musicale, mais c'était pas vraiment des néophytes, c'était quand même... Non, euh, ce n'était pas vraiment des néophytes, des... mais pour la fête de la musique, en fait, on a, à partir de nos documents euh, numérisés, on a organisé des concerts, en fait. Donc, euh, et on a programmé, en fait, en 2020, une année musique qui va se baser sur nos collections numérisées, nos collections papier, pour justement permettre des usages plus grand public via des expositions, des concerts, euh, on peut imaginer plein de choses pour pouvoir capter ce public. Mais c'est vrai que comme ça... On... Est-ce que vous rêvez de vos métiers Est-ce que ça produit un univers onirique euh... <rire> particulier Est-ce que, est que vous rêvez des supercalculateurs euh... Non, non, non. Enfin, je, non, si, mais, on ne peut pas rêver de ce genre de choses. Bah, mais... Moi, je, mais, je, ça m'est arrivé de rêver mais, de radio, mais, par exemple. Mais voilà. Non, non, je, je, je parlerais plutôt d'une de, de, de, forme de... Enfin de, de, de sacerdoce qu'il y a dans euh, euh, le, le fait de préserver euh, le, le, le patrimoine scientifique, culturel ou des choses comme ça. Oui, vous, enfin, vous en choses la question me... de, de, de, de l'analytique au, euh, au religieux. C'est le mot sacerdoce qui vous plaît pas euh, ne pas, pas, pas, euh, pas, pas, pas, pas. La vocation, voilà. Mais quoi il y a un côté religieux <rire> aussi dans la vocation. Mais euh, non. Bah, on, pas non plus rêver de 0 et de 1 euh, toutes les nuits, hein, sinon ça devient de la perversion. Mais il mais, mais, mais y, y a un, un, un côté euh, très valorisant à, à, à être euh, associé à cette préservation ah oui. du patrimoine. Bien sûr. Vous rêvez de contrôle qualité, vous, forcément euh, Je suis passionnée par le contrôle qualité, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Quand on... Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la Californie, mais c'est vrai que c'est très curieux quand on numérise, on fait une sélection des documents, des archives, on numérise, on va mettre en ligne. Il y a un public auquel vous ne pensez pas, qui, qui accède à vos documents, qui les télécharge, qui les consulte. Mais c'est Google, c'est Google qui, à Mountain View, aspire vos trucs, c'est tout, non, non Non, non, non, non, non, bien évidemment que non. Non. non, parce qu'on aurait... Comment, euh, on comment on peut a... être sûr que ce n'est pas euh, une entreprise qui fait ça Parce qu'une entreprise, euh, il faut bien qu'elle ait un intérêt, et s'il y a une, euh, un, un trafic de ce type, euh, on aurait eu un téléchargement de masse, mais euh, dans le même jour, ils, par ils exemple. Sont trop <rire> malins, ils sont trop malins, ils dispatchent, à des proxys, des machins comme ça, j'en sais Je là, sais pas. Que... Je ne pense pas. Vous ne pouvez pas me casser un rêve ce soir. Pardon. C'est vrai que je vous demande à quoi je vous rêvez. Pense après que je pense que les Californiens sont intéressés par les archives de Sciences Po. Je vrai. suis convaincue. Oui. Et, euh, et récemment de Nicolas Sarkozy. Mais... Et euh, pourquoi pas, figurez-vous que c'est quand même unique. Euh, euh, nous avons aussi mis en ligne euh, la collection euh, barodée. Et Pardon, la collection euh, La collection ce sont des... Une collection de quoi Des professions de foi. Et euh, c'est Texas, je pense, qui... Bref, ce sont les, en ce moment, ce sont les Américains qui sont très intéressés. Les livrets d'école libre ont été numérisés il y a quelques mois. C'est pareil, c'est aux États-Unis. Mais je ne pense pas que ça soit... Juste, les accès sont ça va direct en Silicon Valley, mais c'est juste pour le savoir. Je ne pense pas parce que encore une fois les, les consultations, les téléchargements sont pas un jour à mmh. un moment. C'est c'est à la fin de de trois mois qu'on regarde les statistiques et on, on fait les, les le calcul. C'est marrant. C et et pas, pas les Russes, pas les Chinois, pas à part les documents secrets sur les centrales nucléaires françaises, mais... Euh, les Russes, non, ils sont vraiment en bas de, ouais. de la liste. Mais euh, les, les accès, c'est vraiment très curieux. Ah ouais? euh, oui. oui, très curieux. Ouais, drôle, ça, mm. ça c'est super de pouvoir savoir. Vous êtes allé regarder nos collections numérisées non. Dommage. Mm. C'est sur Internet Archive, si vous êtes euh, curieux, c'est une plateforme de diffusion qui est internationalement connu, où vous avez qui archive du texte, ouais. des documents audio, des vidéo, sites. des sites, des émissions radio, des, ou, jeux des jeux vidéo. Vous trouvez énormément de choses et bien évidemment vous trouvez les documents de Sciences Po en ligne. Vous pouvez aller voir, comme ça on, la France montera peut-être en, en première ligne. Alors, euh, c'est pas parce que... La même question du rêve. Est-ce que vous rêvez à votre travail J'en rêve pas le soir, personnellement. Mais c'est vrai que dans la journée, il y a toujours une part de voyage. Quand on regarde les documents, par exemple, on a une part d'évasion quand on numérise des livres, par exemple, de voyage nordique. Donc, euh, ça appelle... Euh, à un certain voyage, on voit des beaux paysages, etc. Il y a une certaine émotion aussi quand on va faire, par exemple, le contrôle qualité de manuscrits euh, médiévaux. On se dit qu'on a des ouvrages entre les mains qui datent du 9e siècle. Et euh, on est assez... Enfin, euh, c'est assez émouvant. Après, euh, après, je ne rêve pas spécialement de la numérisation de soi. Même question, mon pied. Mais c est, c est, c est, je ne crois pas que vous n'ayez pas chacun. Je sais pas cauchemardé d'un truc. Euh, je pense que non, vous à la limite, la les cauchemars, c'est plutôt la rédaction des, des cahiers des charges. À la limite, le cauchemar, c'est plutôt la partie euh, ah, administrative. administrative. Ouais. Euh, non, rêver, je ne dirais pas que j'en rêve. Après, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être utile, donc ça, c'est agréable. Vous êtes vraiment des êtres moraux. <rire> c'est remarquable. Euh, bon, à moins qu'il y ait une question qui surgie de entre-temps... Bon, bah Merci beaucoup à vous quatre. J'espère qu'on n'a pas oublié des pans gigantesques de vos, de vos travaux respectifs. Euh, merci beaucoup à vous d'être venus nous écouter et aux organisateurs. Bonne soirée. Merci. merci.